commence par une histoire banale, celle d'une belle femme brune, Nathalie Perrier, aide soignante à mi-temps, mariée à un notable de la région de Chambéry ayant fait fortune dans le négoce du vin, Philippe Perrier, 50 ans. Elle a tout pour être heureuse. Au début, elle l'est. Mais après 20 ans de mariage, deux enfants presque adultes et la quarantaine entamée, elle s'ennuie. La fameuse crise de la quarantaine probablement. Surtout que son mari la délaisse. Pas pour une autre femme, non. Il passe beaucoup de temps avec des amis. Un en particulier. Michael Boeuf, un électricien d'une trentaine d'années, qui considère Philippe comme un exemple de réussite, un mentor, une inspiration. Tant et si bien qu'il lui accapare son mari et qu'elle se retrouve seule. Elle, auparavant si se fane, ternit. Alors elle décide de réagir, elle se remet au sport pour mincir et se met à sortir car elle a besoin de tester sa féminité et son pouvoir de séduction. Se prouver qu'à 40 ans passés, elle a encore la vie devant elle. Oui, une histoire banale, jusqu'à ce que. Le 25 avril 2012, vers 16h, alors qu'elle rentre d'une sortie shopping avec ses enfants, Nathalie Perrier découvre que la maison a été cambriolée. Elle appelle son mari qui est au travail. Ce dernier appelle alors les gendarmes qui viennent investiguer sur place. Le cambrioleur semble être passé par une fenêtre mais, fait étrange, il y a plus de débris de verre à l'extérieur qu'à l'intérieur. De plus, le cambrioleur semblait savoir ce qu'il cherchait car rien n'a été volé en dehors du contenu du coffre au sous-sol, à savoir quelques armes à feu et 25 000 euros. Mais pour accéder au coffre, il faut une clé, cachée dans un placard de la cuisine. Et le voleur semble s'être dirigé directement vers la clé, sans rien toucher d'autre. La conclusion est alors évidente, tant pour les gendarmes que pour Philippe Perrier. Le cambrioleur savait quoi voler et savait où trouver la clé. Quelqu'un lui avait indiqué. Nathalie semble mal vivre ce cambriolage. Elle se réfugie dans sa chambre et y reste cloîtrée durant des heures. Voyant sa femme si inquiète et un peu intriguée par ce cambriolage étrange, il la soupçonne de lui cacher quelque chose et lui fait part de ses interrogations. Elle finit alors par lui avouer. Nous l'avons dit, Nathalie s'est mise à sortir à nouveau. Et comme elle sort, elle rencontre des gens. Et un soir, elle croise Lionel Véronèse dans une discothèque. Un videur, trentenaire bien bâti, athlétique, sportif, bel homme. Un ancien garde du corps qui semble faire l'unanimité auprès de la jante féminine. Et elle ne fait pas exception. Tant et si bien qu'elle finit par s'enticher de lui. Elle le voit. Elle le revoit. Rapidement, furtivement. Dans des coins éloignés et discrets. Après quelque temps... Il finit par lui avouer qu'il a des dettes de jeux en souffrance et qu'il a besoin d'argent. Et si elle ne l'aide pas, il dit tout à son mari. Pire, il la menace de draguer sa fille à peine majeure. Il fait du chantage. Alors elle cède. Son mari possède un coffre dans lequel il y a de l'argent. Elle va lui indiquer comment y accéder car elle sait où se trouve la clé du coffre. Lionel Véronèse. Philippe Perrier ne connaît pas le bonhomme. Mais Michael Boeuf, son ami, le connaît très bien. Il le charge donc d'entrer en contact avec Lionel pour récupérer son bien. L'objectif est simple. Demander à l'homme de rendre ce qu'il a volé et tout sera oublié. Mais Lionel nie. Il prétend ne pas être coupable des faits dont on l'accuse, ne rien avoir volé et donc par la force des choses, rien à voir à restituer. Lionel et Michael se rencontrent plusieurs fois. Ils ont prévu de se rencontrer une nouvelle fois le dimanche 29 avril. Le soir du rendez-vous, Lionel reçoit un appel, puis annonce à sa famille qu'il doit s'absenter momentanément, mais qu'il sera revenu tôt, avant minuit. Personne ne le reverra jamais. Le 30 avril 2012, à Carry-le-Rouet -le dans les bouches du Rhône, le garde-chasse effectue sa tournée ordinaire. Là, sur le chemin du retour, son regard est attiré par un détail inhabituel. À la place d'un tas de bois qu'il avait l'habitude de voir, il ne reste qu'une masse noire. Intrigué, il s'arrête, s'approche, et découvre un corps humain presque entièrement calciné. Il appelle aussitôt la gendarmerie, et les investigations commencent sans tarder. Si au départ, rien ne permet d'identifier le corps, avec cependant pour seule certitude qu'il s'agit d'un homme, L'autopsie révèle deux autres détails intéressants. L'homme était déjà mort quand il était brûlé. Il a été tué d'une balle dans la tête, calibre 9 mm, tiré quasi horizontalement de la gauche vers la droite. Coup de chance, l'ADN prélevé sur le corps donne un résultat. Il s'agit d'un certain Lionel Véronèse, 39 ans, habitant Chambéry. Et ça tombe bien. Ce Lionel Véronèse a été déclaré disparu quelques jours auparavant. Disparu et pour cause. La famille est restée sans nouvelles de lui depuis cette disparition le dimanche 29 avril. Les proches ont interrogé les amis, visité tous les lieux qu'il fréquentait et les hôpitaux. Rien. Il s'était volatilisé. Julien le neveu de Lionel décide alors de signaler les disparitions au commissariat. Lorsqu'on interroge le neveu, il explique que ce jour-là, son oncle avait rendez-vous avec un certain Michael Boeuf. à propos d'une histoire de cambriolage chez les Perriers, il est persuadé que cette disparition est liée. Lorsque les enquêteurs se rendent chez Lionel, ils y découvrent la carte d'identité, le passeport, les cartes bancaires. Rien n'indique qu'il soit parti précipitamment. Ils décortiquent les relevés des appels téléphoniques et le soir de sa disparition, Lionel a passé un appel à Michael Boeuf, puis, à 22h40, le téléphone devient inactif. Depuis lors, plus rien. La conclusion est alors évidente, Lionel veronese a vraisemblablement disparu après un rendez-vous avec Michael Boeuf. Lorsqu'on l'interroge, ce dernier explique qu'il dînait chez les Perrier, de très bons amis, et qu'ensuite sa compagne et lui sont rentrés pour se coucher. Rien d'autre. Rien d'inhabituel. Sauf que la compagne ne donne pas la même version. Elle est rentrée seule et s'est couchée sans lui. Après le dîner, elle ne l'a pas revue de la nuit, et ce n'est que lorsqu'elle s'est réveillée le lendemain aux alentours de 11 h qu'elle la trouvé endormie à ses côtés. Mickaël Boeuf est immédiatement placé en garde à vue et sommé de s'expliquer sur l'appel téléphonique passé à Lionel Véronèse. Oui, c'est bien lui. Il avait rendez-vous avec Lionel, mais l'a appelé pour décommander, car il était fatigué. Il ne l'a donc pas vu ce soir-là. Sauf que... La localisation de son téléphone donne une autre version. Bien au contraire, il n'a jamais été chez lui. Pire, le soir de la disparition de Lionel, son téléphone s'est activé au moment même où celui de Lionel s'est éteint. Fait troublant, toujours à ce moment-là, Michael a passé quatre appels successifs à Philippe Perrier, l'ami avec lequel il passait la soirée. C'est donc autour de ce Philippe Perrier d'être alors placé en garde à vue. Les enquêteurs en profitent également pour perquisitionner son domicile et saisir toutes les armes à feu. À côté du coffre des armes se trouve un autre petit coffre, vide. Le coffre qui a été vidé de son contenu lors d'un cambriolage réalisé quelques jours plus tôt. Ce coffre-là, et Philippe Perrier en donne tous les détails, y compris le nom de Lionel Véronèse, nom qu'il a appris entre temps de la bouche de sa femme. C'est à ce moment que les collègues de Marseille les contactent pour leur signaler qu'ils ont en leur possession un corps calciné. Et ce corps a été identifié comme étant celui de Lionel Véronèse. Il ne s'agit alors plus d'une simple disparition, d'un enlèvement ou d'une séquestration, mais d'un homicide. Que s'est-il passé Que s'est-il passé dans la nuit du 29 au 30 avril 2012 Pour le savoir, il ne faut compter ni sur Philippe Perrier, ni sur Michael Boeuf. Ni l'un ni l'autre n'ont rencontré Lionel ce dimanche. Aucun des deux ne l'a rencontré, encore moins tué et encore moins transportés à Marseille pour brûler le corps. Ils sont catégoriques et ils tiendront leur version tout le temps de leur garde à vue durant 48 heures. excepté Philippe Perrier. Dans les derniers instants de sa garde à vue, il admet que Michael Boeuf avait bien un rendez-vous avec Lionel, que le rendez-vous s'est mal passé, mais il n'en sait pas plus et n'a pas posé plus de questions. Un aveu cependant suffisant pour arrêter Michael Boeuf. Même si Philippe Perrier peut rentrer chez lui, les policiers sont persuadés qu'il n'a pas tout dit parce que personne n'a encore expliqué comment le corps de Lionel s'est retrouvé aussi loin de chez lui. Si ni l'un ni l'autre ne veulent parler ou l'expliquer, il faut trouver un autre moyen. Alors les enquêteurs vont visionner toutes les vidéos-surveillance de tous les péages et stations service entre Chambéry et Marseille. Un travail de fourmi. par payer. Le 30 avril 2012, peu après 5h40 du matin, une polo blanche est filmée à la station-service de Mornas, en train de faire le plein et, dans ce véhicule, les enquêteurs reconnaissent distinctement Michael Boeuf au volant et, à côté de lui, Philippe Perrier. « Si les enquêteurs ont du mal à les trouver, c'est tout simplement parce que le véhicule dans lequel ils circulaient était inattendu. Il est immatriculé au nom du père de la compagne de Michael. Et lorsqu'on l'interroge, elle avoue oui. Elle savait qu'il avait emprunté le véhicule, et ce dernier a ensuite été détruit. Il n'en reste plus rien. Tout a disparu, et avec lui tous Les indices qu'il contenait. Mais ce n'est pas tout. Elle laisse échapper que le soir de la disparition, Nathalie Perrier aurait insisté pour rencontrer Lionel avec Michael Boeuf. Ainsi donc, la rencontre durant laquelle Lionel a perdu la vie se serait déroulée entre la victime Michael et Nathalie. Si cette affirmation apporte de nouvelles informations, elle ne permet pas de répondre aux autres questions. Lionel a été tué par une balle. Une seule balle. Ce qui signifie qu'il n'y a qu'un seul tireur. Et maintenant, au lieu d'avoir deux suspects, il y en a trois. Pour lever le voile, il n'y a qu'un seul moyen. Il faut les interroger. Ils sont donc mis en garde à vue. Et Philippe confirme « Oui ». Sa femme a bien insisté pour participer à l'entrevue et accompagner Michael. Il y a donc trois personnes, trois protagonistes, chacun ayant sa version des faits. Nathalie reconnaît avoir été là, avec Michael Boeuf, au bas de l'immeuble de Lionel Véronèse, afin de le convaincre de rendre l'argent qu'il a pris dans le coffre. Michael est au volant, elle à l'arrière. Lionel monte dans le véhicule de Michael, à l'avant, sur le siège passager, et se rend compte de la présence de Nathalie. Elle lui demande de rendre l'argent. Elle insiste. Il nie, il ne sait pas de quoi elle parle, le ton monte. Michael, lui, reste silencieux. Il se contente de rouler, avec une arme cachée sous la cuisse. À un moment donné, sans s'arrêter et sans crier gare, il sort l'arme de sa cachette et abat Lionel d'une balle dans la tête. Toujours selon cette version, ils se rendent ensuite chez les Perriers, où Philippe les attend. Philippe, lui, était dans la maison quand il les entend arriver. Il descend les rejoindre et découvre Lionel dans la voiture, mort, le visage ensanglanté. Sous l'insistance de Michael qui le supplie de l'accompagner pour se débarrasser du corps, il accepte, à condition de ne toucher à rien. Michael déplace le corps du véhicule au coffre, et Philippe prend la place sur le siège passager. Mickaël est au volant et descend jusqu'à Marseille. Là, ne sachant pas où aller, les deux hommes décident de prendre la première sortie, qui n'est autre que Carrie le Rouet. Mickaël se gare alors dans un coin tranquille, sort le corps du coffre et l'asperge de carburant avant d'y mettre le feu. Puis les deux hommes repartent. Et l'arme du crime C'est l'arme de Michael. Une de ses armes de poing, car il est tireur sportif. Il aurait apporté l'arme ce jour-là en prévision du rendez-vous. Et que dit Michael, lui Non. Ce n'était pas son arme. L'arme lui a été fournie par Philippe Perrier. Ce n'est que dans la voiture que Nathalie lui réclame l'arme au cas où. Elle demande, elle insiste. Il finit par céder et la lui donner. Moins d'une minute après avoir récupéré Lionel en bas de chez lui, Nathalie lui aurait tiré une balle dans la tête. Il conduit alors le véhicule chez les Perrier où Philippe les attend. Ce dernier met alors le corps dans le coffre, nettoie la place du passager et s'y installe. En revanche, Michael admet que c'est bien lui qui a mis le feu au corps. Le meurtre se joue donc entre Michael ou Nathalie. Philippe n'était pas dans le véhicule à ce moment-là, les deux témoignages concordent et sont catégoriques. La balistique et l'autopsie déterminent que le tir a été effectué à bout touchant. Et ça, c'est capital. Dans une automobile comme cette Polo, en train de rouler, il n'y a que quatre possibilités. Mickaël, tirant de la main droite ou la main gauche. Nathalie, tirant de la main droite ou la main gauche. Vous pourrez faire vous-même le test, mais en étant à l'avant, en tenant le volant, il est quasi impossible de tirer sur son voisin, à bout touchant, tout en conduisant, que ce soit avec la main droite ou avec la main gauche. Pour le passager à l'arrière, en revanche, si tirer de la main droite reste compliqué, de la main gauche, c'est parfaitement dans l'axe. Et il se trouve justement que Nathalie Perrier est gauchère. Malheureusement, d'autres experts insistent bien sur la dynamique. Tant qu'on ne sait pas où se situaient les protagonistes et comment ils se sont positionnés et déplacés, alors on ne peut pas être catégorique. À la question de Lionel qui serait un maître chanteur, les policiers n'y croient pas. L'historique des appels téléphoniques prouve que c'est toujours Nathalie qui appelait Lionel. On imagine mal une victime appeler son maître chanteur durant plusieurs mois. Pire, il n'y a aucune trace de Lionel chez les Perriers, ni empreinte, ni ADN, rien. Il n'était probablement pas là lors du cambriolage. Le premier jugement est rendu par la cour d'assises de Chambéry le 23 mars 2015. Nathalie Perrier a tué, elle prend 20 ans. Michael Boeuf prend 8 ans pour complicité. Philippe prend 3 ans et 45 000 euros d'amende pour transport de cadavres et destruction de véhicules. Nathalie Perrier fait alors appel le parquet fait alors appel de la condamnation de Michael Boeuf. Il y a donc un nouveau procès qui commence, le 14 novembre 2016, à Grenoble. Durant ce second procès, il n'y aura pas de nouvelles révélations, pas de retournement. Juste deux accusés qui s'accusent mutuellement. Nathalie est condamnée à 20 ans de réclusion Michael Boeuf est acquitté pour le meurtre mais condamné pour l'enlèvement. Il reçoit une peine de prison de 6 ans, soit 2 ans de moins. Ainsi la justice des hommes a été rendue. Si la justice a été rendue, il y a encore des zones d'ombre sur ce qui s'est passé ce soir-là. Meurtre ou assassinat Était-ce commandité Quels étaient les mobiles pour Nathalie, la passion, la vengeance, la passion d'aimer un homme qui ne l'aimait pas en retour et lui faire payer son rejet. Pour Philippe, la vengeance envers un homme qui a osé le déposséder de son bien et lui prendre sa femme. Pour Michael, faire plaisir à un ami, l'impressionner. Tant de questions restent en suspens. Des questions qui n'ont, heureusement, pas empêché la justice de faire son travail et de rendre un verdict. Ainsi, malgré toutes les zones d'ombre, la justice a tranché. Pourtant, il y a un petit détail qui me chiffonne. Un détail sous la forme d'une question. Une question qui commence par un mot. Qui Qui savait ce qu'il y avait dans le coffre Qui savait où trouver la clé Qui a désigné Lionel Véronèse comme étant le cambrioleur Qui a insisté pour être dans le véhicule ce soir-là Qui À chaque fois qu'on observe les événements et les éléments, quel que soit l'axe, il y a toujours la même personne dans la ligne de mire. La même personne qui distribue les rôles ou les arguments comme on distribue les cartes d'un jeu de poker, avant de faire un pas sur le côté pour disparaître. Voilà ce qui s'est passé. L'argent. Un mobile vieux comme le monde Nathalie Perrier sait qu'il y a 25 000 euros dans le coffre du sous-sol l'argent de son mari certes mais dans sa maison à elle ce n'est pas grand chose pour lui ce n'est probablement pas grand chose pour eux mais ça fait quand même pas mal malgré tout sauf que si elle vide le coffre elle sera la première suspectée alors elle organise un faux cambriolage. Mais ça ne se passe pas comme prévu. Les gendarmes pensent que le cambrioleur a été renseigné de l'intérieur et les débris de verre, majoritairement à l'extérieur, tendent même à prouver que c'est un coup monté. Assez d'indices concordants pour mettre un doute dans l'esprit de Philippe Perrier. Nathalie sent alors qu'il ne faudra pas longtemps avant que les taux se resserre sur elle. Elle sent que son mari commence à se poser des questions. Il n'est fait aucun doute qu'elle est la coupable toute désignée. Ce n'est plus qu'une question de temps. Il faut trouver un plan B. Il lui faut donc un bouc émissaire. « Et pourquoi pas ce videur, Lionel Véronèse Un gars qu'elle a croisé dans une discothèque et qui a toujours refusé ses avances, comme le prouvent les appels téléphoniques entre eux à sens unique, ou qu'il l'a peut-être largué comme une malpropre. On ne le saura jamais. Mais c'est toutefois suffisant. En l'accusant, elle peut faire main basse sur l'argent et détourner l'attention. Et pour répondre à l'hypothèse de l'homme de l'intérieur, il suffira de dire qu'il l'avait obligée et menacée. Elle lâche donc un nom et une histoire suffisamment crédible pour que son mari y croit. Sauf que... Nathalie Perrier a commis une erreur. Elle pensait que son mari irait voir les gendarmes avec ses nouvelles informations. Et porterait plainte contre véronèse mais philippe perrier a fait à sa façon en homme il a décidé de régler ses comptes à l'ancienne sans passer par la justice histoire de laisser une chance à son adversaire de quitter la table à tête haute il a prié lionel véronèse de rendre l'argent sauf que lionel véronèse ne savait pas de quoi on parlait Bien entendu qu'il ne savait pas. Alors il a été étonné à juste titre. Il s'est défendu de tout cambriolage. Au bout de quelques jours excédé par ses accusations calomnieuses, il a décidé de tirer cette affaire au clair en discutant directement avec Philippe Perrier. Les yeux dans les yeux, à l'ancienne également. Mais si l'un et l'autre discutent face à face... Ils ne mettront pas longtemps avant de comprendre qu'on leur a menti à tous les deux. Philippe Perrier comprendra alors que l'argent a été volé par sa femme, et elle seule, sous son propre toit. Et l'image lisse de Nathalie, sa femme adorée, se brisera à tout jamais. Elle doit absolument empêcher ça. Elle doit tout faire pour les empêcher de se rencontrer. Elle ne sait pas encore quoi, mais elle doit tenter un truc. Alors elle insiste pour venir, prétextant que, comme elle le connaît, elle arrivera peut-être à lui faire entendre raison. Tant qu'elle est au milieu, elle peut maîtriser la situation. Mais Lionel est un costaud. Il ne se laissera pas faire. Alors elle convainc son mari de leur fournir une arme, au cas où, histoire de se protéger de lui si la situation tournait mal. Il confie une arme à michael une fois dans le véhicule elle insiste pour avoir l'arme elle pauvre femme comment pourrait-elle se protéger en cas de problème michael finit par accepter après tout elle ne sait pas se servir d'une arme il n'y a rien à craindre la voilà donc dans le véhicule une arme à la main aux premières loges pour maîtriser la situation Lionel monte dans le véhicule et les interroge une nouvelle fois sur cette situation qu'il ne comprend pas. Nathalie doit faire illusion. Elle insiste, rend l'argent. Mais il ne sait toujours pas de quoi elle parle. Il nie et la traite même de folle. Il est bien décidé à faire la lumière sur cette affaire en rencontrant son mari. Elle ne peut pas se le permettre. Elle aura essayé sans succès. Alors elle fait feu, pour qu'il se taise à tout jamais, en emportant la vérité dans sa tombe. Ensuite, ensuite, il ne lui reste plus qu'à faire ce qu'elle sait faire de mieux. Feindre. Une fois de plus, elle feint d'avoir perdu la tête, perdu le contrôle, ne pas comprendre, ne pas savoir. Son mari et Michael feront ce qu'ils savent faire de mieux, la protéger. Ils vont alors tenter d'effacer toutes les traces pour la protéger et protéger sa réputation. Malheureusement, malgré tous leurs efforts, tout ne va pas se passer comme prévu et les enquêteurs remonteront la piste jusqu'à eux. Qu'à cela ne tienne, Nathalie fera une nouvelle fois ce qu'elle sait si bien faire, distribuer les rôles. Elle va désigner Michael Boeuf comme le tueur. Après tout, les deux autres font du tir sportif. Elle, faible femme, c'est à peine comment fonctionne une arme, alors tuer un individu. C'est aussi ce que pensera Philippe Perrier. Il se mettra aisément du côté de sa femme. La suite, nous la connaissons. A la lueur de cette interprétation le tueur est donc tout désigné et la justice des hommes a bien été rendue. Philippe Perrier a-t-il commandité le crime avant de faire accuser les deux autres Non, probablement pas. Certains veulent y voir un homme prêt-à-tout pour se venger d'un autre qui lui a pris son argent et sa femme. Ils veulent voir, une lutte des classes entre un bourgeois et des prolétaires. Mais c'est un raisonnement de prolétaire, pas de bourgeois. Si Philippe Perrier avait l'avantage de sa position, alors il lui suffisait de voir un juge pour faire condamner lourdement Lionel Véronèse. Il n'avait pas besoin de le tuer. Il s'agit juste d'un homme qui s'est trouvé embarqué dans les mensonges de sa femme. Philippe Perrier l'avoue lui-même. Il n'a pas eu le courage de stopper les délires de sa femme. Comme il ne voulait pas d'histoire, il a laissé courir les choses. Et c'est justement sur ça, et sur notre inclination à collaborer spontanément les uns avec les autres, qui font de nous des êtres manipulables. C'est le revers de la médaille. Pire, la justice des hommes étant rendue par des hommes, pour des hommes, Nathalie Perrier pouvait même espérer attendrir les jurés ou le juge par une manipulation de plus. Sans succès, fort heureusement. Nathalie Perrier a-t-elle prémédité son crime Est-ce un meurtre ou un assassinat Assassinat Aussi étonnant que cela puisse paraître Non, je ne le pense pas. Nathalie est une manipulatrice. La force des manipulateurs repose sur le contrôle des informations, pas des actions. C'est pour cette raison qu'elle a toujours tenu à éviter que les protagonistes se rencontrent et qu'elle a toujours joué le rôle d'intermédiaire. En étant intermédiaire, elle s'assurait de rester au centre et de souffler le texte aux autres. Mais ce n'est pas un plan de manipulateur escroc qui aurait tout planifié à l'avance. Non, ça c'est dans les films. La réalité est souvent beaucoup plus prosaïque et cynique. La plus grande partie des manipulateurs ne prévoit que le coup qui vient, très rarement beaucoup plus. C'est une technique d'esquive, de fuite, de feinte, de lâche. Et elle n'a fait que ça. Échafauder des histoires pour le coup à venir. Elle a avancé un argument, puis un autre, puis un autre. Et à chaque fois que ça ne fonctionnait pas comme elle voulait, elle a inventé un autre mensonge, mis en place une autre manipulation, et s'est enfoncée toujours plus. Parce que la seule chose qui compte, plus que tout, est de sauver son image, la sienne. Et elle était prête à tout pour conserver cette image lisse, cette réputation. D'une façon ou d'une autre, c'est probablement elle qui a soufflé l'idée à son mari qu'il fallait une arme pour se protéger d'un lieu d'alvéronès dangereux. C'est un garde du corps quand même. Techniquement, aucun d'eux ne faisait le poids. C'était juste au cas où. Elle n'avait probablement pas prévu de le tuer à ce moment-là. Juste de le menacer avec une arme sous le nez pour le faire changer d'avis. C'est tout. Sauf que non. La réalité ne change pas toujours avec une arme sous le nez. Parfois, elle s'obstine. Alors Nathalie aussi. Préméditer ou pas, on ne le saura jamais. Mais le doute doit profiter à l'accusé. En attendant, elle devra aussi purger sa peine et en profiter pour méditer sur ce qui s'est passé avant de définitivement passer à autre chose si elle en est capable. Mais ceci est une autre histoire.